Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais prolonger ma précédente vidéo sur les 10 commandements en vous parlant plus précisément des 6 e et 9 e commandements c'est à dire euh, qui, qui nous imposent la pureté en pensée, en parole, par action alors euh, en introduction je vous avais dit que euh, 85% des âmes vont en enfer d'après... Euh, D'après euh, une prophétie euh, de Notre-Dame sur le site euh, Holy Love, j'ai fait une vidéo là-dessus, je, je vous y renvoie. Alors, 85% des âmes en, en enfer, c'est-à-dire que euh, oui, il n'y a, a que 15% de sauvés, donc 15% de personnes qui vont au ciel. Ce n'est pas étonnant euh, vu l'apostasie vu la, la, la, et la décadence de nos sociétés. Il faut savoir qu'en France, 1 à 2% de, de la population va à la messe dominicale, sachant que le troisième commandement de Dieu nous fait l'obligation d'aller euh, à la messe le dimanche. Et déjà, euh, enfin, c'est un péché mortel pour un catholique de ne pas aller à la messe le dimanche. Donc effectivement, si 1 à 2% seulement de la population va à la messe, je vous laisse imaginer le nombre de personnes. Le, peu, le, le, le, le, le tout petit nombre d'élus qui est en état de grâce à l'heure actuelle en France et aussi dans le monde et effectivement c'est la, la porte étroite hein. la porte est assez étroite euh, et effectivement donc si, si, donc je, je recommande effectivement à, à tous les catholiques de retourner à la messe le dimanche au moins le dimanche hein. et euh, effectivement si vous voulez communier, ce, ce que je vous invite à faire parce qu'il y, y a de très grandes grâces de sanctification euh, à la communion il faut être en état de grâce pour communier donc il faut, il faut si, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à la messe le dimanche, il faudra vous confesser et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus euh, voilà alors, euh, les les commandements, là je suis sur le catéchisme, les commandements Donc euh, effectivement le, le premier commandement est le plus important Parce que c'est de là que découlent tous les autres Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement Effectivement Dieu premier servi Dans toutes nos pensées, paroles et actions Nous devons toujours avoir conscience de la présence de Dieu euh, Le but de notre vie est de connaître Dieu Aimer Dieu et servir Dieu Et il faut aussi prendre conscience que en servant les autres, nous, nous servons euh, Dieu, et, et notamment les plus petits, les plus faibles, les plus malades, les plus pauvres. Euh, toutes, ces, toutes ces personnes euh, un peu fragiles euh, sont l'image du Christ. Euh, alors, le, le, les sixième et neuvième commandements, donc, euh, donc, là il y a plusieurs formulations, « tu ne commettras pas d'adultère ». Ou la pureté observera en tes, en tes actes soigneusement. Euh, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Euh, en pensée, désir, veillera à rester pur entièrement. Voilà, donc ça c'est pour le, le catéchisme. Les, des... Alors là, je suis toujours dans le catéchisme de, de saint X. Donc avant j'étais dans le catéchisme de, de Jean-Paul II. Là, je suis le, le catéchisme de. De saint pédis pour un peu développer. Euh, que nous défend le sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté. Le sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté. Nous défend tout acte, tout regard, toute parole, contraire à la chasteté et l'infidélité dans le mariage. Que nous défend le, ne le neuvième commandement. Le neuvième commandement défend expressément tout désir, contraire à la fidélité que les époux se sont jurés. En s'unissant par le mariage, il défend aussi toute pensée coupable ou tout désir d'acte défendu par le sixième commandement. Donc l'impureté est-elle un grand péché C'est un péché très grave et abominable devant Dieu et devant les hommes euh, donc après il y a effectivement toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit ne sont pas forcément, euh, enfin si elles sont impures, ne sont pas forcément des péchés mais plutôt des tentations et des, ex et des, des excitations péchées et elles deviennent mauvaises que si l'on y consent d'une manière ou d'une autre euh, euh, voilà, il, il, en général quand, quand c'est inévitable qu'il nous vienne des pensées impures des pensées euh, aussi violentes, des pensées euh, grossières ou autres c'est normal, tout à fait normal, c'est dans, dans la nature blessée de, de, la, de, de la nature humaine, blessée par le péché originel, et, et il faut, dans ces cas-là, euh, ne pas y prêter attention, ou les chasser, les chasser au plus vite. En général, il faut prier, dans ces cas-là, si, si, ça, si, ça, si les pensées sont persistantes, il faut prier. Euh, par exemple, un « je vous salue Marie » est très efficace. Euh... Donc, que, que nous ordonne le 6e et le 9e commandement Le, le sixième euh, commandement nous ordonne d'être chaste et modeste dans nos actes, nos regards, nos ma notre maintien et nos paroles. Donc ça inclut aussi l'habillement, hein. je parle surtout pour les femmes, j'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Le 9e commandement nous ordonne d'être chaste et pur même intérieurement, c'est-à-dire dans notre esprit et notre cœur. Que convient-il de faire pour observer le 6e et le 9e commandement pour bien observer le sixième et le neuvième commandement, nous devons prier Dieu souvent et du fond du cœur. C'est très important, ça, de, de prier Dieu souvent et du fond du cœur. Être dévoué à la Vierge Marie, mère de la pureté. Nous rappeler que Dieu nous voit. C'est vrai que Dieu nous voit euh, à chaque instant et Dieu, euh, Dieu nous, nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu voit euh, absolument... Euh, il lit, il lit en nous comme, euh, comme un livre ouvert. Hein. Il faut pas, euh, faut, faut, faut, faut toujours euh, essayer de nous tenir devant Dieu, prendre conscience que nous nous tenons en permanence devant Dieu. Pensez à la mort, au châtiment divin, à la passion de Jésus-Christ, garder nos sens, pratiquer la mortification chrétienne et fréquenter les sacrements avec les dispositions convenables. Que, que devons-nous fuir pour nous maintenir dans la pureté pour nous maintenir dans la pureté, il convient de fuir l'oisiveté, les mauvaises compagnies, l'intempérance, d'éviter les images indécentes, les spectacles licencieux, les conversations dangereuses et toutes les autres occasions de péché. Voilà, » le, le catéchisme de Saint-Pédis est très clair, très concis, euh, mais assez dense et il faut, il faut bien évidemment méditer sur chacun de ces éléments. Euh, alors là, je voulais euh, un peu approfondir euh, concernant euh, les relations euh, sexuelles. Les relations sexuelles. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a union libre lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle. Et euh, l'Union Libre est, euh, est contraire euh, est contraire euh, à la pureté, c'est-à-dire que... Euh, euh, je ne sais pas où est-ce que c'est écrit... Euh, oui, alors, je, je vais commencer d'abord par le CEC 2353 la fornication est l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants en outre, c'est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes donc euh, vous comprenez qu'il faut euh, que, que, le, que, le, que nous ne pouvons pas avoir de relations sexuelles avant un mariage euh, un mariage religieux, hein. l'église ne reconnaît pas le mariage civil, Dieu ne reconnaît pas le mariage civil. Euh, C'est euh, une union libre en fait. Euh, donc on, on comprend... Euh, alors en fait, c'est vrai que le, donc il y a une non libre lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle. Là, le, le catéchisme est un n'est pas assez précis. C'est-à-dire que ça laisse entendre que le mariage civil est valable, voilà, mais en fait non. Il faut il faut se il faut se marier à l'Église. Sauf si vous êtes d'une autre religion, si, si, si, les deux, si les deux personnes ne sont pas euh, catholiques, euh, je, Dieu, <rire> Dieu reconnaîtra les siens, mais dans l'absolu, ils doivent se convertir. Mais euh, bien évidemment, il, il, Dieu est, il sera certainement plus... Euh, plus comment dire euh, Enfin, là, je ne peux, peux pas parler d'une manière précise, mais... Euh, voilà, c'est pour dire qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Euh, euh, l'adultère, donc, euh, ce mot désigne l'infidélité conjugale. Euh, lorsque deux personnes dont l'un au moins est marié, nouent entre eux, une relation sexuelle, même éphémère, ils commettent un adultère, le, le Christ condamne l'adultère même de simple désir. Le sixième commandement et le Nouveau Testament proscrivent absolument l'adultère. Effectivement, les, les prophètes en dénoncent la gravité. Ils voient dans l'adultère la figure du péché d'idolâtrie. Euh, alors le divorce. Le divorce est, est, est interdit. Hein, le, le mariage est indissoluble. Euh... Autre, enfance, autre offense à la dignité du mariage. Donc la polygamie est, est, est, est totalement euh, proscrite. L'inceste aussi. Euh... Donc après, oui, il y a, a euh, l'union libre. Donc, euh... Donc l'union libre, je le disais... Euh... Est une, est une expression euh, fallacieuse. Que peut signifier une union dans laquelle les personnes ne s'engagent pas l'une envers l'autre et témoigne ainsi d'un manque de confiance en l'autre, en soi-même ou en l'avenir L'expression recouvre des situations différentes. Concubinage, refus du mariage en tant que tel, incapacité à se lier par des engagements à long terme. Toutes ces situations offensent la dignité du mariage, elles détruisent l'idée même de la famille elles affaiblissent le sens de la fidélité. Elles sont contraires à la, à la loi morale. Donc, euh, effectivement, l'acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage. En dehors de celui-ci, il constitue toujours un péché grave et exclut de la, de la communion sacramentelle. Autrement dit, vous, vous êtes excommunié. Enfin, vous, vous ne pouvez pas communier... Euh... Enfin oui, vous êtes excommunié, en fait. Plusieurs réclament aujourd'hui une sorte de droit à l'essai, là où il existe une intention de se marier, quelle que soit la fermeté du propos de ceux qui s'engagent dans des rapports sexuels prématurés. Ceux-ci ne permettent pas d'assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation interpersonnelle d'un homme et d'une femme, et notamment de les protéger contre les fantaisies et les caprices. L'union charnelle n'est moralement légitime que lorsque s'est instaurée une communauté de vie définitive entre l'homme et la femme l'amour humain ne tolère pas l'essai il exige un don total et définitif des personnes entre elles c'est ça, hein? l'amour exige un don total et définitif des personnes entre elles je pense qu'il faut méditer cela euh, donc effectivement il faut vous, si, si vous vivez en union libre euh, vous, euh, soit, vous, soit vous vous quittez parce que vous, euh, soit vous vous mariez devant devant Dieu pour les catholiques alors euh, j'en profite aussi pour euh, pendant que j'y suis pour euh, vous rappeler que les moyens de, de contraception sont à proscrire en tout cas les moyens de contraception euh, artificiels sont à proscrire c'est-à-dire que euh, la, la continence périodique, les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le recours aux périodes infécondes sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Donc, Autrement dit, les, les manières naturelles de, de régulation des naissances sont, sont autorisées. Mais euh, effectivement, donc, ces méthodes respectent le corps des époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique. En revanche, et intrinsèquement mauvaise, toute action, qui soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Voilà, c'est très important parce que c'est grave de, de, de briser les cycles naturels. Euh, « Effectivement, donc là on, on développe un peu. Au langage qui exprime naturellement la donation réciproque et totale des époux, la contraception oppose un langage objectivement contradictoire selon lequel il ne s'agit plus de se donner totalement l'un à l'autre. Il en découle non seulement le refus positif de l'ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité interne de l'amour conjugal appelé à être un don de la personne tout entière. » Cette différence anthropologique et morale entre la contraception et le recours au rythme périodique implique deux conceptions de la personne et de la sexualité humaine irréductibles l'une à l'autre. Alors je vais, je vais conclure aussi ce, cette petite vidéo sur la pureté en disant que la pureté inclut aussi la modestie dans l'habillement. C'est-à-dire qu'il faut s'habiller décemment sinon vous êtes, euh, vous êtes scandaleux et malheur par qui le scandale arrive. Alors, euh, on peut considérer comme étant décent un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au-dessous de la naissance du cou. Un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'au coude. Donc, toujours, donc là on est toujours dans, dans la descente, hein, ce qui est décent. Un, dans, donc ce qui est, ce, non, ce qui est indécent. Ce qui est indécent, un vêtement qui descend à peine au-dessous des genoux. Donc c'est une directive du Saint-Siège euh, de 1928. Et là où je voulais aussi en venir, c'est en résumé sont à bannir les vêtements moulants transparent, fendu au-dessus de, au des genoux, et tous ceux qui ne tiennent pas compte des exigences citées plus haut. Donc, euh, je renvoie à, à ça. Euh, euh, voilà. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.